Bonjour les amis nous sommes dimanche 20 mai 2018 et je vous invite à faire une analyse de différents marchés afin de voir ce que nous attend la prochaine semaine. Donc nous allons commencer par l'euro dollar, nous allons ensuite analyser les marchés américains, le pétrole et nous terminerons par le CAC 40. Alors nous avons ici l'euro dollar donc l'euro dollar que nous avons l'habitude d'analyser et nous voyons donc euh, si vous vous référez à mes anciennes analyses, donc où je vous avais parlé de ce fameux nuage Ishimoku sur lequel donc euh, le marché avait buté ici sur le haut du nuage et donc on voit qu'effectivement il a buté et il est reparti à la baisse Donc comme euh, les semaines précédentes comme j'avais fait mes analyses. Donc vous, si vous regardez mes anciennes vidéos vous verrez les analyses euh, de l'euro dollar. Donc qu'est-ce qu'on constate Eh bien on constate donc en mensuel donc chaque bougie correspond à un mois que euh, la dernière bougie là, arrive pratiquement au bas du, du nuage ici Ishimoku. Alors ça veut dire qu'il va peut-être y avoir une réaction donc on a encore quelques jours avant qu'il atteigne ce niveau-là. Mais il faudra quand même être prudent dans les jours qui viennent parce qu'il pourrait y avoir une réaction. Il peut très bien casser directement le bas du nuage Ishimoku et poursuivre sa chute ou bien il peut y avoir des réactions sur le bas donc, du nuage qui constituerait un support. Donc attention à surveiller donc dans les prochains jours. On voit donc le RSI et le stochastique. Donc euh, qui sont euh, baissiers donc on, est à la, on vient de niveau très haut donc de niveau de surachat et on est à la vente donc marché baissier. On voit également ici mon indicateur SDI qui euh, est rouge sur les unités de temps longues donc jusqu'en weekly. Donc on est baissier mais prudence donc si on regarde sur les unités de temps un peu moins longues que le mensuel. Donc ici on voit en weekly, on voit clairement donc le marché qui a baissé et on va arriver ici donc sur le haut du nuage Ishimoku en weekly et ça peut constituer donc euh, un support sur lequel le marché pourrait caler. Donc éventuellement ici on, est, on touche à un 17 environ, il faudra faire attention à moins qu'il aille plus bas par exemple jusqu'au bas des bougies précédentes. Là on a un niveau à 1,16 donc 1,17 et 1,16 ce seront deux niveaux euh, qu'il faudra, qu faudra surveiller. Donc être prudent quand ça arrivera à ce niveau-là sinon je pense que euh, le marché va encore, euh, va encore descendre. Là on est à 1,7700 euh, environ. Donc euh, il y a encore du potentiel, pour moi il est évident qu'en début de semaine ça va encore descendre euh, sur ces niveaux-là. Donc il faudra faire attention parce qu'on voit quand même ici en weekly qu'on a un RSI qui descend mais il peut descendre encore plus bas et on a un stochastique qui est bas. Stochastique vous le savez, soit il peut y avoir une réaction assez violente quand il est survendu comme ici, soit il peut rester un certain temps donc sur un niveau de survente. Donc euh, si on regarde en délit, ben en délit on voit évidemment, ça fait plusieurs jours que le marché est, est fortement en baisse, mais on voit donc qu'on arrive ici sur un niveau, donc on a ici, vous voyez, le bas du nuage ici à gauche, et ça constitue quand même un niveau risqué, donc attention à ce niveau-là. Donc en début de semaine je vous dis qu'il peut descendre encore plus bas mais il peut également y avoir quand même ici à ce niveau-là des mouvements comme on est quand même sur, euh, sur un niveau de, de support ici assez important. On voit que les, les niveaux ici, le marché a hésité beaucoup, là vous voyez. Donc attention en ce début de semaine, euh, Donc euh, il pourrait y avoir des surprises, des réactions, euh, attentes donc je vous conseille d'être prudent et de traiter à très court terme comme je le conseille toujours. Donc si on regarde en H4 on voit donc toujours cette baisse, il y a eu une réaction avant qui est de nouveau une baisse donc en fin de semaine. En H1 vous voyez Bon, euh, comme d'habitude donc euh, il faut pouvoir interpréter, pouvoir euh, euh, traiter ces marchés à court terme. Donc euh, tout ça euh, bien sûr il faut maîtriser, vous apprenez cela dans mes techniques donc, euh, de trading à court terme. Vous avez des liens ici au-dessus bien sûr et euh, donc si vous voulez euh, recevoir donc, euh, mes analyses vous avez intérêt à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être les premiers à recevoir mes analyses. Donc si on regarde en M15 et eh bien voilà on voit ça se décompose en fonction des différents indicateurs. Donc vous avez ma technique de scalping qui vous permet de profiter donc de ces mouvements que ce soit à l'achat ou à la vente, il y a toujours tous les jours moyen de faire des beaux trades en prenant rapidement donc ces gains. Tout cela vous pouvez l'apprendre si vous voulez tirer bien sûr le meilleur parti euh, des marchés comme l'euro dollar. Donc voilà donc mon analyse de l'euro-dollar, donc prudence en début de semaine. On peut avoir une poursuite euh, de la baisse mais on est quand même sur un niveau ici euh, où il faut être prudent puisqu'on a ici également donc un plus bas de bougie, comme on l'a vu euh, tout à l'heure. Donc euh, il faut faire attention, on a eu une réaction, vous voyez le marché il était déjà descendu quasiment sur ce niveau, il est remonté donc on peut avoir encore euh, des mouvements comme ça. Il faudra être très prudent et savoir jongler avec les marchés qui peuvent être parfois assez rapides, assez violents donc il faut bien maîtriser cela. Donc nous allons passer au DAX. Donc le DAX ici si on regarde en mensuel, ben on voit évidemment un DAX qui est très haussier. Donc les deux derniers mois très haussiers ici. Si on regarde en weekly, là on voit déjà il y a eu des fluctuations hein, il y a eu des fluctuations, mais là ça fait plusieurs semaines qu'on a un Dax qui est haussier. On pourrait encore avoir une hausse jusqu'au plus haut là, précédent, vous voyez on a deux fois ici un niveau sur les 13.500 environ, il y a encore un potentiel à la hausse là. On délit si on regarde vous voyez des niveaux donc Marché très haussier quasiment tous les jours ici il est, il est monté donc on a un, un beau mouvement de hausse pour le Dax et bien sûr euh, vous avez aussi parfois des, des corrections comme sur tous les marchés bien sûr mais on a un marché haussier, un très beau nuage Ishimoku ici. Donc euh, là aussi il faut apprendre à maîtriser à court terme ces marchés-là parce que c'est trop dangereux de se, se placer à long terme ou alors vous devez placer vraiment des, des ordres très petits pour ne pas risquer une trop grosse partie de votre capital mais c'est mieux d'apprendre à bien maîtriser les marchés à court terme bien sûr alors nous allons passer au Dow Jones donc le Dow Jones bon en mensuel également un marché très haussier depuis depuis des mois et des mois je dirais même depuis des années. Hein. On a, vous voyez ici on est en 2009 où on a commencé à avoir une hausse des marchés avec parfois bien sûr des corrections, il y a toujours des corrections dans un marché même s'il est fortement haussier. Et là ici on a subi également une forte correction mais là on a une bougie verte pour le dernier mois. Donc si on regarde en weekly on voit très bien donc la correction qui a été assez violente, hein, on, a, on a des grosses mèches ici, euh, marché euh, pas facile et euh, là il semble être euh, reparti un peu à la hausse mais on a un, un, un nuage ici shimoku qui s'aplatit. Donc ce n'est pas évident, regardez en délit, c'est compliqué, hein, compliqué ce marché-là si vous n'avez pas une bonne maîtrise euh, des marchés à court terme, vous voyez là comme il a plongé ici. Donc là il faut, il faut vraiment avoir l'énergie bien accroché ou savoir maîtriser les marchés, le trading à court terme. Si on va sur du plus court terme là on peut arriver à interpréter un petit peu mieux ces marchés mais il faut bien dominer les techniques de scalping. Donc si vous êtes intéressé par une technique de scalping je vous, en, je vous invite bien sûr à euh, vous abonner à ma formation au scalping, vous avez des liens ici au-dessus qui vous permettra donc d'interpréter les indicateurs que j'utilise. Donc passons au pétrole, Eh bien le pétrole vous voyez la flambée du pétrole, là on, est, on a dépassé les, les 70 donc on, malheureusement euh, pour vous euh, surtout en France, en Belgique, à la pompe à essence euh, ça fait monter euh, le cours du carburant donc euh, il faudra compenser par des gains en bourse <rire> euh, parce que là ça, ça devient assez cher. Bon ici à Tenerife c'est un petit peu moins cher, là on tourne pour l'essence à, à 95, on tourne à à un petit peu moins de, de 1 euro le litre, vous euh, voyez là, il a bien monté le pétrole et on est vraiment dans un marché haussier. Maintenant, est-ce que la hausse va se poursuivre Si on regarde en mensuel, ben on est en train de casser, de casser le haut du nuage et euh, ben j'espère quand même que ça va s'arrêter parce que s'il si, si monte jusqu'au jusqu plus haut précédent là ça va faire très très mal au portefeuille. Hein. Si là on est à 70 et qu'il qu monte jusqu'à 105, euh, il va falloir euh, aller travailler en vélo. Hein. <rire> Donc euh, là ça va faire très très cher ou alors il faut passer à l'électrique. Donc euh, vous voyez le pétrole là on a vraiment en mensuel, on a une hausse assez forte depuis quelques mois. Vous voyez comment on peut bien euh, interpréter les marchés lorsqu'on lorsqu maîtrise quelques indicateurs. Donc vous pouvez apprendre ça euh, très facilement avec euh, mes formations et vous deviendrez ainsi un expert en analyse et les marchés vous paraîtront limpides et vous aurez bien sûr un taux de réussite bien plus important que si vous ne maîtrisez pas euh, tous ces indicateurs. Donc euh, en délit, ben, on regarde un petit peu euh, ce qui s'est passé. Vous voyez il y a eu des corrections également sur le pétrole mais on a quand même une tendance haussière assez marquée et euh, j'espère quand même qu'elle va s'arrêter mais euh, ce n'est pas certain. Hein. Donc là on regarde, euh, marché assez difficile quand même à trader euh, donc en une heure vous voyez là, euh, ce n'est pas évident. Donc euh, allons voir le Nasdaq et eh bien le Nasdaq également en marché très haussier vous voyez ici en mensuel on a eu une hausse très importante des marchés technologiques. Donc en weekly ben là on voit aussi c'est clair qu'on est sur un marché haussier mais là on a une zone de turbulence ici donc vous voyez euh, marché un peu compliqué à trader ici entre ces deux, ces deux niveaux là où le marché qui est en range donc si on regarde en daily ben là vous euh, voyez on a des ranges quand même très importants. Euh, il faut arriver à maîtriser bien les indicateurs pour euh, s'en sortir donc vous voyez euh, en daily, en h4, vous voyez ça peut être clair quand vous maîtrisez bien les indicateurs mais euh, si vous n'avez pas euh, une bonne technique, un bon sang-froid ça devient compliqué bien sûr de vous en sortir. Donc vous voyez euh, des marchés euh, assez, euh, assez chaotiques donc euh, il faut arriver à bien maîtriser euh, vos techniques de, de trading parce que si vous faites euh, du long terme euh, vous allez au casse-pipe avec des marchés comme ça. Et enfin on va terminer avec le CAC 40, ben, le CAC 40 regardez en délit. Euh, un magnifique marché haussier. Donc euh, là, il a même cassé les plus hauts précédents. Vous voyez Non, ce n'est pas le bon, la bonne ligne. Voilà. Donc voyez, il a cassé là, les, les, les 5500. Euh, et là, il est allé jusqu'à 5600, 5650, pratiquement là, 5640, je vois. Et là on a une mèche quand même alors vous euh, voyez le, le RSI ici qui est super super haut là, suracheté vraiment et le stochastique vous voyez comme le stochastique peut parfois rester euh, suracheté un très long moment. Donc ce n'est pas parce qu'il arrive forcément à un niveau ici comme il l'a fait là qu va, que le marché va replonger, non il a continué ici vous voyez bien en daily là comme il a continué à monter donc euh, le stochastique c'est un très bon indicateur que j'adore mais il faut euh, être prudent quand même parce qu'il peut rester suracheté comme ça quand on a un marché. C'est tout l'intérêt d'utiliser plusieurs indicateurs. La combinaison des indicateurs vous donne bien sûr euh, un maximum de probabilité de réussite. Donc si on regarde en H4, donc on voit bien également ici, donc marché très haussier et là on a eu donc une réaction donc les dernières heures vous voyez là si on regarde en H1 le marché a été tapé les 5.640 et puis là il y a eu une forte réaction. Alors attention qu'est-ce qui va se passer ici parce qu'on se rapproche du nuage, est-ce qu'il va remonter En tout cas on est dans un marché haussier c'est clair pour le CAC 40 on mon indicateur SD ici est vert même sur le mensuel, donc euh, encore une fois vous avez tout intérêt à trader à court terme pour euh, avoir les, les meilleures possibilités de gains sur des marchés comme ça. Donc maîtriser le court terme euh, c'est la garantie euh, de faire des meilleurs résultats que si vous essayez de faire cela à long terme. Voilà j'espère que vous avez aimé euh, cette analyse, que cela vous paraît plus clair euh, euh, pour euh, la semaine euh, qui s'annonce. Donc euh, soyez prudent sur le marché, vous voyez qu'on est sur des niveaux, différents niveaux clés aussi bien sur l'euro, sur euh, le, le CAC 40 donc il faudra faire attention euh, cette semaine euh, mais il y a bien sûr euh, tous les jours des possibilités à très court terme. Je vous invite donc euh, si ce n'est pas encore fait à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et à vous former. Donc vous former, il ne faut pas forcément payer des milliers d'euros pour avoir des bonnes formations. Donc si vous voulez acquérir ma formation au scalping elle est à 197 euros, 297 euros pour ma formation scalping plus l'Ishimoku où vous apprendrez donc très rapidement à maîtriser ces indicateurs et pouvoir faire des analyses comme j'ai fait avec vous aujourd'hui. Voilà, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée, partagez-la et je vous dis à très bientôt, bonne semaine et bon trade.